Bon j'ai réécouté les voix du, de la chanson que j'enregistrais là dans le, dans le dernier vlog et euh, je suis super contente de, de comment ça rend. J'avais un peu peur en réécoutant parce que c'est vrai que ben, une prise de recul est toujours nécessaire entre le moment où on, où on enregistre le moment où on écoute pour avoir un avis euh, pour essayer de, de faire en sorte que son avis soit un peu plus objectif déjà même s'il ne, ne le sera jamais vraiment et euh, vraiment, euh, vraiment satisfaite de l'ambiance. Il le... y a juste une phrase qu'il faut que je réenregistre Parce que je sais pas ça tombe un peu Enfin c'est un peu moche euh, Aussi il va falloir que je refasse la... un... Il va falloir que je fasse des modifications dans la structure de la chanson Parce que ça se répète trop Et euh... il va falloir que j'enlève un, un dernier refrain Et que je et que je modifie un truc Mais, je... mais c'est cool parce qu'en fait en la réécoutant je trouvais que ça se répétait trop Mais du coup ça m'a donné une idée de comment terminer le morceau Qui sera plus original et un peu plus Je sais pas poétique que... que commencer là Allez c'est le soir ma fille et donc je vais pouvoir m'atteler à essayer de terminer cette EP et bonne fois pour porteuse. Donc ce morceau là sur lequel je travaille, c'est un morceau très simple, piano, voix et son d'ambiance. J'ai ajouté des sons d'ambiance d'aéroport que j'ai trouvé sur YouTube tout simplement, que j'ai téléchargé et réimporté dans le projet. Et là, donc, ce que je suis en train de faire, c'est d'arranger ces sons parce qu'à la base, je ne les avais pas mis tout le long et finalement, j'ai décidé de le mettre tout le long. Donc, je coupe, je colle et je raccorde les, amb les ambiances entre elles. Enfin, c'est toujours le même son, mais voilà, je, je découpais certaines parties parce qu'il y avait des bouts que je n'aimais pas, notamment des annonces à la voix ou euh, des bip bip un peu trop oppressants. Ensuite, je supprime le dernier refrain et une partie du dernier couplet. Mais il faut que le dernier accord soit différent, il faut qu'il s'étale un peu plus dans le temps, parce que ça va pas, sinon la fin, juste couper comme ça, c'est pas beau. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de modifier directement le fichier MIDI à la souris. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie faire en règle générale. En plus, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai plus l'habitude de jouer. Et, euh, et du coup, ben là j'essaye, je galère un peu, je vois que ça va pas. Enfin, j'arrive pas bien à entendre ce que, ce que ça donne. Donc du coup, je décide de brancher mon. Mon synthé que j'utilise comme contrôleur MIDI et de directement jouer la partie. Donc ça me permet de faire quelques recherches d'abord et ensuite d'enregistrer différentes choses et puis je finis par trouver ce qui convient et je le garde. Pour ce qui est du fichier voix, je supprime les moments de silence entre, entre les moments où je chante. Alors c'est pas vraiment du silence, c'est plutôt des moments où le micro a enregistré les. Les ambiances de la pièce, les moments où je bouge, les moments où je respire. Et ça, à la base, c'est quelque chose que je veux garder. Mais finalement, ne me demandez pas pourquoi, mais ça ne va pas. Donc euh, voilà, je, je nettoie les, je nettoie les, les silences entre, euh, entre les moments où je chante. Et une fois que ça c'est fait, ben, je me réinstalle au, au micro et je réenregistre les passages de voix qui ne me conviennent plus. À la base, euh, je voulais en je voulais réenregistrer qu'une seule phrase. Mais finalement, je remarque qu'il y a des petites choses qui me déplaisent dans les autres, dans d'autres phrases, en fait. Et tant qu'à y être, je me dis, allez, je, je réenregistre, je vois si je peux faire mieux. Et du coup, ouais, j'ai trouvé des, des façons d'interpréter qui me convenaient mieux. Donc au final, j'ai modifié trois phrases. Et puis, ben, ça m'allait comme ça. Donc... Euh... Après ces quelques modifications, ben le morceau est terminé en tout cas pour ce soir. Je crois que je suis en train de terminer cette EP là. Il me semblait que j'avais plus de retouches à faire que ça, mais en vrai, euh... en vrai, ça va. Là, je suis sur le dernier morceau. Enfin, le, le dernier morceau que j'ai à retoucher. On va voir. Ah oui, déjà, il ne faut pas qu'il y ait ça au début. Ah, il faut que j'enlève le vent et les carillons, je crois. Ah, C'est dommage, ça va bien. Ah enfin, voilà, je vais mettre que ça au début en fait. Déjà ça c'est fait. Et alors l'entrée du piano, et je crois que ça va être presque tout Je crois que je suis en train de terminer cette oh Voilà, là je sais pas pourquoi, mais j'ai un souci euh, de. Je sais pas, l'entrée du piano il est un peu bizarre. Ah oui, c'est en midi que je l'ai enregistré ce piano. Je sais même pas. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il rentre mal Ah il y a un autre piano ici ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce que j'ai enregistré ce morceau je ne sais même plus ce que j'en avais fait ah oui voilà, donc c'est là que j'ai du mal c'est ça mon problème, c'est qu'en fait les notes elles sont pas bien bien ensemble donc je vais mettre le piano solo hop ouais il y en a un là qui rentre trop tôt comparé aux autres euh, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire ça comme ça à la sanguine. on va voir si ça marche ou pas et ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. <rire> oh là. Bon voilà, je c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir et je crois bien que je crois bien que c'est bon. Je vais bien sûr faire une réécoute demain pour être sûre de ce que j'avance. <rire> pour être sûre que voilà, je vais laisser passer un jour ou deux, et, euh, et euh, voilà quoi, je réécouterai de temps en temps, et si tout est bon, tout est nickel, j'enverrai euh, au mastering, sans me poser plus de questions. Je vais pas passer non plus des plombes et des plombes et des plombes à fignoler les derniers détails, naninana, parce que bon, je suis sûre que je trouverai toujours quelque chose, enfin, peut-être pas, hein. Peut-être pas, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi qu'il y ait des petites erreurs par-ci par-là, donc peut-être que je vais pas être euh, ultra perfectionniste, j'ai pas l'habitude de l'être en règle générale. Et là, ma caméra se coupe, car elle n'a plus de batterie. A bientôt pour un nouveau vlog